L'Église a, a fonctionné dans le surnaturel. Nous avons la nature divine. Ils ont 33e son petit bagaille. Ah. Monsieur, je dis à tout pasteur qui ne comprend pas, yo. même Diable Sylvini a dégradé. Et Diabla connaît les grandes opérations qu'a faites, fait les décidé d'entrer dans le monde invisible dans l'attaquer sous ni. Yeah. <t 'en> ça veut dire, je ne sais pas si tu mais tu est un grand Dieu, degrés ouah, la L'abdégras. Bien-aimé. Je vous dis que les gens ne peuvent pas donner C'est l'oreille qui calait les écoulèves. Ou ne peuvent caler pour qu'on ne soit pas les écoulèves. Amen. La grâce est ordonnée. Les gens arrivent là. Ils ne peuvent pas dire qu'on ne sait pas ce qu'on fait. Ils vont les pieds. Ça coûte environ 2 à 3 jours de marche pour envoyer des soldats à comparer Alder Pierre. Les anges Alfer Outli. Alder Pierre, il li pas 10 ans pour faire là. -la. la grâce qui est principe, li. la grâce qui est règle, la grâce qui est formule. Li. Même si on ait son commandant, Pierre pour venir, Même si on ait intellectuel, Pierre par pas Pierre pour venir. Amen, l'église. Elle est clé. Elle hein? est en révélation. Amen, l'église. Bon, nous avons dit sans révélation pas diriger l'église. Débout sans révélation, chita. Débout sans révélation, chita. L'église là elle va faire. Elle va faire de la lettre. Mais c'est bon affaire de l'esprit. La lettre tue. L'esprit vivifie. Amen, l'église. Sans l'esprit de Dieu. Sans révélation, chita. Eh, hey, révérend, je ne sais pas où tu es passé misère avec l'église où pour te arriver là. Mais bon, je ne Jésus, douchita, yeah. sauver, chita. Sauve-le, sauve-le. matériel dans le feu. Pendant yeah. que tu as brisé, tu as frappé, cet esprit a le convaincu. Il a montré un gros nappe qui descend. Il a une bonne bête de toute qualité. Mais parmi eux, tout bête la loi te dit pas manger et puis il y a un personnage qui dit tu es manger puis a dit non pas faire bail comme ça il y a un pire la loi de Moïse a pas voulu ça il y a un pire jésus dit oh qui doit qui doit moi dit manger ça me dit bon oh j'aime le mon vivre même ou pas vrai qui doit m'dit haïtien bon dit il pas bon ah hein? m'dit haïtien ka jeune salou dit non oui. qui doit oui. qui doit moi dit libéré ou même moi condamné oui. qui doit oui. est ce que là est ce là est là est-ce que là la loi condamnée de la grâce libéré dit puis qui doit oui. tu y es manger tu es mon cher. vous le Il faut le ballon révélation. Pour le connaître, les haïtiens yo. Ah? Et les haïtiens dit, les haïtiens. L'autre nation, a n'est Pour me jean le Amen. Si la loi pas aller, la grâce ne pas Et si la loi la grâce pas être moi je vais vous donner un petit peu. l'enfer. Mais la grâce sauve. sauvée pour l'enfer. Amen, le gens là. Bon, du bagay. vous du La Jésus sous ça ouais. Ah. L'église, l'église. Amen, oui. Amen, oui, l'église. Mais tout autant, temps la part. Par la loi pas à provision. Amen. Mais la grâce a provision pour baga la personne qui dans j'aime. Ah. La grâce a provision pour un petit monde qui peut qu'on même fait Ah. Ah. La grâce a provision pour Même même chose qui a penser la gazé provision pour même ça bon pour qu'on pense me déclarer sur vous gien péché que pour venir jour tout pour même qu'on vous. venir me demande de dieu pour beau grâce contre lui par toute provision la loi et tout avocat connaît ça en matière juridique maintenant depuis pas gien fait pas gien délit amen l'église là faut joindre les faits est-ce que faut faut pas pas pas gien tu capable dire pas matière Amen, pas de matière. Il faut joindre les faits pour être capable d'établir le corps du délit. Il faut les je Est-ce que là avec moi. Maintenant, puisque pas fait, fait, fait, matière ne vais pas de matière ou d'Élit, ça pas dire que je est-ce que vous comprenez ça m'a Et Jésus lui-même et qu'on tout, qu'il y a des gens qui sont condamnés innocemment parce que là vous a accusé yo, yo avec des cordes ils livres, avec des faits, maintenant pas gagné, l'autre bagaille pour prouver le contraire et bien, ça passé, monde ça sont condamné innocemment. La grâce vient régler ça. Nous allons le dire bien. Yo pendant forme adulte par Jésus condamné. Négio porter le vinn yo pas pour de garçon. Wow, bon mal, bon mal, bon mal. Yo pas de femme, non, y'a pa, pas de garçon. Bon, je vous e impression, l'impression que vous avez fait adulter avec la, la, tout. La loi dit Vous avez fait na Vous avez fait adulter Vous avez fait le premier coup de La, eh, la grâce pas dit ça. Ok. Et vous voyez bien? Pendant. Wow. Bon, bon, bon, fin là. La grâce même dit, les qui ne péché pas, vous voyez premier pour toi. La loi dit, les qui te ouais. La grâce dit, monde qui pas. Oui. Jésus baisse à terre l'écrit faut tout nègre. Tout coupable. Là, Jésus le fait tête lui. Il dit, les gens qui ne pas ils les qui ont fait adultère à semble que ke que tout ce fait, c'est coûter Pas de injustice dans la grâce. Les qui ne peuvent la loi dit, la grâce dit lui-même. La loi dit, les qui peuvent, qui sont, les qui sont, les le premier coup les gens premier sont, les gens y sont, les gens qui sont, mais la grâce pas dit comme ça. Amen, les gars. Et ça qui est plus belle dans l'histoire, Jésus dit, il n'y a personne. eh Jésus dit, pas de problème. Il a tout Tout négalé. Cela sous-entend si tout Parce que tout a été. Il a dit, il a dit, il n'y a Criminel, tabla hein dit... là... oui. Tablata, oui. Et cela. Et tu es soufflé, tu ne vas pas la télé. Tu ne vas pas soufflé un jour, Marie Saint-Trou, tu ne vas pas la télé. Bon, bon, bon, bon, bon. Et moi-même, tout, je ne condamner. Mais allez. Moi-même, ça n'a la grâce. Allez. Allez. ouais est-ce que tout qui vient là ne grâce? Mais pas continuer de pécher. Et de vous, allez, pas péché encore, son biga. Oui. Allez, l'église là. Oui. Allez. Oui. Son avertis. Oui. la loi, je vais nous le tuer Ou oui. tout fini, ou tout pour l'enfer. Oui. L'éla, le je vais nous le allez, oui. allez, pas, bon, pas. Bon, même, moun, péché. pécher. ou allez. Bon, nous bagay. dit. L'eau nous même, nous avons attaqué le monde qui fait pécher, c'est la loi, c'est la grâce n'a a appliqué. Parce que la Bible dit étirer étire bout de bois dans le avant de tirer. Ça veut dire que Bib, si la Bible connaît. Si je ne vais pas faire un bout de bois dans le jeu, je ne vais pas dans le jeu, je Parce que pas ouais. dans le jeu. Pa, parce que je suis bien wet. Amen l'église là. C'est parce que les péchés.